bonjour aujourd'hui voici enfin cette vidéo que je vous avais promis et qui va nous emmener autour des états unis euh, lors de notre voyage que nous avons effectué il y a quelques mois alors j'ai déjà diffusé des vidéos sur ce voyage mais celles-ci sont axées sur les sites que nous avons visités, par exemple tombstone le mont Rochemore, yellowstone et d'autres mais aujourd'hui je vais vous faire vivre notre voyage Près de 4000 miles, soit 6400 km. Nous avons traversé les états d'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Colorado, du Wyoming, du Sud-Dakota, Montana, Idaho, l'Utah, le Nevada et bien sûr, retour en Californie. Et surtout, nous avons fait ce voyage avec notre nouvelle voiture électrique, la Tesla Model 3. Vous allez pouvoir voir nos haltes pour les recharges en électricité. Et je dois dire que nous n'avons rencontré aucun problème. Il est vrai que le réseau de recharge Tesla est vraiment formidable. Nous avons trouvé des stations de charge partout, même dans des villages au milieu de nulle part. Où se trouvait eh bien, un motel, une station-service, une boutique, un coffee shop et aussi un poste de recharge Tesla et surtout avec leur super chargeur qui nous prenait environ une demi-heure de charge. Je dois dire que si nous avions eu un autre véhicule électrique, les recharges auraient été plus compliquées, vu le nombre restreint du réseau de, de charge et les temps de charge assez longs. Mais je suis sûr que dans un avenir proche, ce problème devrait se résoudre. En effet, on vient d'apprendre... Que les autres marques de véhicules électriques euh, pourraient euh, utiliser les chargeurs Tesla. Voilà, maintenant je vous laisse avec cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye Bien, et bien donc nous sommes dimanche matin et nous allons donc partir pour notre petit voyage à travers les États-Unis. Notre but, et bien c'est euh, le mont Rochemore. Et là, où vous savez, il y a les têtes des présidents sculptés dans la montagne. Donc, nous allons passer par, euh, je crois, Santa Fe, Tucson en Arizona, Santa Fe. Euh, on fera, je pense, Salt Lake City, mais on vous mettra euh, euh, tout ça en vidéo. Allez, je vous dis à plus tard. Là, je vais préparer la voiture. Voilà, donc là, je débranche la voiture. Voilà voilà donc on va voir à combien elle est chargée et ben voilà elle est chargée à fond et comme vous pouvez voir 240 miles 244 miles voilà bon ben ça y est prêt à partir Et eh bien voilà, on est à notre premier point de charge. On est à Indio à côté de Palm Spring. Et là, la voiture, comme vous pouvez voir, est en train de charger. Voilà. Elle charge. Ouais. En fait, on est à Palm Spring. Voilà. Bon, eh bien, voilà. Alors là, c'est l'air conditionné qu'on entend. Donc, on a fait notre petite halle à Salton. Euh salé qu'il y a près de pas très loin de Palm Spring et là on a changé aussi de chauffeur là c'est Sean qui conduit on a 108 miles à faire et on a une réserve de 154 miles voilà allez on se à tout à l'heure à D'énergie, voilà, donc on va pas tarder à arriver en Arizona. Là, on a vu le fleuve du Colorado qui, qui passe au Mexique en fait. Voilà, on arrive. Ouf, il nous restait 13 miles. 13 miles, ouais. Voilà. Bon, ben voilà, ça y est, on est à Yuma et là, on va faire le plein il sonne, va. Voilà. Appuie sur le bouton Sean. Non, non. Voilà. Est-ce que je crois que c'est mal barré, non, non Non, c'est bon, c'est bon. Attends, il n'y a, a personne. Et voilà, ben là, on est tout seul. Tout seul à charger. Alors c'est vrai qu'on est arrivé sur les vapeurs d'électricité là. Hein. Là le.. Ah, L'électricité n'a pas de vapeur. Oh. Merci Sean, Sean vient de me dire que l'électricité n'a pas de vapeur. Donc en fait, pour l'autonomie là, ça a été un peu léger. Hein, parce qu'on est parti avec 218 miles euh, de réserve sur le, sur le compteur. On n'a fait que 146 miles Et en fait, il nous restait euh, combien Sean 13 miles. Donc il y a 60 à 70 miles qui sont évaporés quelque part. Alors c'est vrai on avait l'air conditionné mais est-ce que cela justifie et eh bien là on est à la mairie de Yuma là où on s'est arrêté pour manger et voilà bon ben voilà ça y est on est reparti et comme vous pouvez voir et eh bien on est chargé à bloc voilà jusqu'à C'est en Arizona. Bon, et eh bien voilà, on est toujours sur la route. Et là, il nous reste à peu près combien de temps, Sean Il nous reste pour, pour ça Pour uh, Tucson. Tucson, c'est 2h45. Oui, je crois pas. 2h45. Ok. Mais on va s'arrêter à Gill Blend. Gale la blende qui la bande oui ok ça ça va qui la pour faire le, le plein d'électricité pour pouvoir aller jusqu'à euh, jusqu'à tucson bon et ben voilà là on est à la benz en arizona et on va faire encore un arrêt pour le l'électricité alors voilà voilà est-ce que ça ça va charger ça rentre en contact avec le serveur de la voiture et voilà ça clignote vert ça veut dire que ça charge et voilà donc ça charge voilà 25 minutes. Oh ben C'est bien, hein, 25 minutes. Voilà, et puis là, il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et bien ça y est, on est bien arrivé à Tucson, Arizona. Et euh, bon, ben. 10h du soir. Là ça, je crois que ça a été le plus gros itinéraire qu'on qu va faire et demain eh bien on va recharger la voiture ici prendre notre petit déj et partir et notre but demain ça va être El Paso, El Paso au, dans le Texas et sur la route on va s'arrêter pour visiter un petit village euh, typique hein, du, de, de l'Arizona. Et bien voilà on est lundi matin et euh... On va partir sur El Paso. On va visiter un petit village. Et puis là maintenant, on est en train de charger à, El pa... à Tucson. On est toujours à Tucson. Les chargeurs Tesla sont là. Sun voilà. qui nettoie le pare-brise parce que, en fait, sur la route du désert, il y a pas mal, pas mal d'insectes. Voilà et eh bien donc là maintenant on est à on vient d'arriver à Tombstone. Alors donc c'est une ville, une, un petit village très connu ici, euh, aussi bien ben, pour les, les personnes qui habitent la région que même la Californie, ainsi que pour le, le cinéma. Parce que si euh, vous avez entendu parler du film OK Coral. Eh bien, qui est tiré d'une histoire vraie, c'est un règlement de compte assez important qui s'est passé euh, entre 100 et 150 ans, et eh bien ça s'est passé dans ce village et ils en ont fait euh, un film. Ok, oui. Voilà, ben là on est prêt à partir, donc, on... donc voilà, comme je disais, on va sur El Paso et on va faire un... une halte à Wilcox pour euh, charger la voiture. Et c'est parti. Et c'est Sean qui va conduire, comme ça moi, eh bien je vais pouvoir vous faire des vidéos sur la route. Voilà. Au revoir. Euh... Au revoir, Tomstone. Tomstone. Ok, Coral. ils se sont battus. Euh, c'est des malfaiteurs, c'est tout. Les cowboys. Ils... Ouais, c'est un règlement de compte ouais, en fait. Bien, non, autre, te les te autres, c'était des. Te euh, te euh, te des... Te des... Officiers de la paix. Hein? Ouais, c'était le shérif, je sais pas comment ils ont appelé à l'époque, les marshals, je sais pas quoi. Bon ben voilà, ça y est, on vient d'arriver à Wilcox. Et on est donc sur un chargeur. Voilà, et puis la voiture elle est un peu sale. Combien 25 minutes. 25 minutes, bah tu vois. Et en fait, il est à côté d'un Holiday, Holiday Inn Express. Ouais. petit village au milieu nulle part. Voilà, alors là, un petit arrêt détente avant d'arriver à... Hein oui, oui, j'ai mon téléphone. Avant d'arriver à Silver Edge, peut-être qu'on va dormir là-bas, Sean, euh, je vais reprendre le volant et Sean, il va nous trouver un hôtel. Voilà, on vient de finir notre, euh, le chargement de la voiture en électricité à Wilcox et maintenant on part sur El Paso, mais on a encore un arrêt. Et c'est Sean qui conduit, comme vous pouvez voir, et voilà, et comme vous pouvez voir là, eh c'est à fond Bien, eh ben voilà. Alors aujourd'hui, on est, on vient d'arriver dans une ville qui s'appelle True or Consequence. Ce qui veut dire euh, vérité ou conséquence. Alors là, on est en train de faire charger la voiture pour continuer sur Albuquerque. Albuquerque. Albuquerque. Voilà, je ne sais pas très bien le prononcer. Et alors donc, pour la petite histoire, pourquoi ce nom euh, étrange de cette ville alors, à l'origine, cette ville s'appelait Hot Spring. Et dans les années 50, un animateur célèbre faisait une émission qui s'appelait justement True or Consequence, hein, vérité ou euh, euh, conséquence. Et donc, il a mis au défi cette petite ville de... Ah, ouais. de changer de nom. Et si elle changeait de nom, elle donnait le nom de l'émission, eh bien... Euh, il ferait l'émission de, de euh, à partir de cette ville. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça aujourd'hui cette ville s'appelle toujours Too on Consequence. Voilà pour la petite ville. Ah, je vois que cette idée s'éclaire. C'est euh... une menace en là-bas. Voilà, ok, ben voilà, on va boire un petit peu. Ben, la voiture conduit toute seule, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une. Bon, euh, de l'autopilote. Voilà, bien écoute, euh, là on est parti pour. Où est-ce qu'on est parti, Sean C'est Albuquerque. Albuquerque. Albuquerque. J'ai du mal à le prononcer. Hein. Ok, ben voilà, allez, je vous dis à plus tard. Bye bye Et voilà, là on a encore 70 miles pour arriver à. Albuquerque. Et donc, euh, on est à un petit arrêt. Ah, Rio Salado Sandos uh, et puis là on devrait arriver dans à peu près une heure et demie. ben voilà, ça y est, nous sommes arrivés à Aberkirch Aber euh, ben on a bien voyagé là, euh, il est assez tôt, donc on va aller se balader dans la ville on va aller manger et, et puis... 6h30. 6h30 6h30, oui, oui, donc on va pas tarder à y aller voilà, et on est une nouvelle fois dans un motel 6, comme vous pouvez voir bon ben voilà, mercredi matin eh bien, on part de Aberkirch et on va sur, maintenant, sur euh, Santa Fe. Donc on se rejoint pendant le voyage. Bon, ben voilà, ça y est, on vient de quitter Albuquerque Et maintenant, on va sur Santa Fe. Voilà, il y a à peu près, euh, euh, on va dire, oui, 40 minutes de voyage. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu. On va, le paysage va un peu changer, il va se verdir un peu plus. Parce que là, on va sur le nord. Hein, Sean J'espère bien. J'espère <rire> bien. Voilà. Et donc, au revoir. Mais là, déjà, il y a du beau paysage. Bon, ben voilà. On est chargé à bloc. Donc, on est à Santa Fe. Et donc, là, on va partir. On va continuer sur Las Vegas. Mais Las Vegas, New Mexico. Bon, ben voilà. on a Donc, on a fait la charge de la voiture, là, maintenant. On va se balader un peu dans le vieux Santa Fe. Euh, Nouveau Mexique. Et après, on va se diriger vers une ville qui s'appelle Las Vegas. Mais en fait, ce n'est pas le Las Vegas du Nevada. Il y a d'autres villes qui s'appellent Las Vegas. Et notamment, il y en a une à, dans le Nouveau-Mexique. Donc là, où est-ce qu'on va recharger également la, la voiture. Et là, c'est Sean qui conduit. Et là, il est en train de faire un petit, euh, un petit plan. Alors donc, on est parti et eh bien maintenant il y a trois jours. Donc on a bien avancé là, parce qu'on est presque... Euh, alors, je voudrais dire presque à la moitié du, euh, du voyage. Non, encore deux jours, je pense. Oui, encore deux jours. Et après, on arrivera au mont <coughs> Rushmore. Voilà. Ben voilà, on est sur la route donc on est on s'est arrêté à, à Santa Fe, maintenant on va direction Las Vegas voilà. et c'est Sean qui conduit. Bonjour Sean, Hello. voilà. Et donc on espère ce soir arriver dans l'état de Colorado parce que ben il faut qu'on avance quand même hein, pour arriver au mont Rushmore qui est un petit peu notre but euh, pour voilà alors là on est à las vegas new mexico et on est en train de charger la voiture Bon ben là on est à Colorado Sprint, on a passé la nuit au Motel 6 et là on est en train de charger la voiture parce qu'elle était vraiment euh, à plat, en fait la batterie elle était pratiquement à, à à peine 15% donc là on va se balader dans la ville, on va essayer d'aller déjeuner, hein Sean Colorado Springs, c'est une petite ville dans le Colorado, au bas des montagnes, des, euh, des rocheuses, en fait, que l'on voit derrière, là-bas, que vous pouvez voir. Voilà, et là, on, on est en train de faire charger la voiture, et euh, on devrait partir euh, très bientôt. Mais là, on, Sean est en train de chercher un endroit pour prendre le petit déj. Et voilà notre petit-déj, en fait, c'est des bagels, des bagels, jus d'orange et café. Bon, ben voilà, on fait du tourisme et là, on s'est arrêté à Denver avant d'aller, de continuer ce soir vers Cheyenne. Euh, et peut-être un peu plus loin, on ne sait pas, dans le Colorado. Voilà, c'est... En fait, Denver, c'est une belle petite ville. Hein. Alors, c'est joli. Moi, j'aime bien. C'est vraiment joli, c'est construit en briques. C'est vraiment très, très beau. Voilà. Allez, on se dit à plus tard Donc on est en train de faire le cha, le plein à Cheyenne. Cheyenne. Avez... Donc tout à l'heure on va bon quand on sera terminé notre plein d'électricité, on va continuer sur Rapid City. Rapid City en plus c'est notre destination pour aller voir le fameux Mont Rushmore. On atteindra certainement demain soir. Voilà. Allez je vous dis à plus. Voilà et eh bien on est à Cheyenne. Et on est devant le palais euh, du gouverneur, en fait, le, euh, du gouverneur de l'État de Wyoming. Et voilà, il est vraiment magnifique. Comment vous l'appelez, en fait C'est le Capitole. Capitole Building. Voilà, c'est le Capitol Building euh, euh, du Wyoming. de conduire dans, cette, dans ces conditions. Et tu roules à combien hein 50, 50 Et la limitation, c'est 80 ouais. Voilà, on va quitter Wheatland, où on a passé la nuit. En fait, c'est un tout petit village euh, euh, dans le Wyoming. Et en fait, c'est assez typique des villages des États-Unis. Des tout petits villages. Ici, en fait, c'est le centre-ville. Voilà le centre-ville. Il n'y a vraiment pas grand chose. Et donc nous, on va continuer là maintenant sur Rapid City. Rapid City qui est la ville où il y a le mont Rochemort. On devrait y arriver ce soir. Voilà. À plus, bye Bien, et ben là, on est en train de charger à l'usque. Alors c'est un petit village du wyoming et en fait c'est à euh, euh, dans un au milieu vraiment de nulle part mais c'est vraiment joli c'est un petit village typique un motel en fait c'est un motel infrastructures dans le Wyoming on a quitté ce matin euh, Wheatland on vient de s'arrêter à Lusk pour, pour faire le chargement d'électricité et maintenant on continue sur euh, donc Custer juste avant le monument euh, Rushmore Vient de rentrer dans le South Dakota, Sud Dakota, donc on a fait pas mal d'États là hein? entre la Californie, l'Arizona, euh, Nouveau-Mexique, hein? Nouveau Wyoming, Colorado. Colorado, Wyoming, maintenant South Dakota, et maintenant South Dakota. d'arriver à Custer pour faire recharger la voiture. Plutôt bonjour aujourd'hui nous sommes samedi alors là on a passé la nuit à rapid city un petit village à quelques miles de du mont rushmore et donc là on se dirige vers le mont euh, euh, le mont rushmore où il y a les fameuses têtes des présidents voilà Allez, je vous dis à tout à l'heure et puis on va passer dans un petit village qui s'appelle euh, Keystone, qui est vraiment magnifique Well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 Voilà, là on a quitté, ben, ça fait un petit bout de temps qu'on a quitté euh, Rochemore et on s'est arrêté à Spearfire. Hein. Spearfish. Ah, Spearfish, désolé, Spearfish pour faire eh bien, le, le plein d'électricité de, de notre Tesla. Ben, elle a bien roulé, hein. je dois dire qu'elle roule très très bien pour le moment. Hein. On a fait plus de la moitié du, euh, du chemin. Là. En train de faire la route par rapport au chargeur, bien sûr. C'est 245 miles. Voilà, ouais. Donc il est 4 heures de plus et il est. Ça, c'est trop loin, Billy. Ouais, c'est trop loin, ouais. Donc c'est soit Gillette yeah. ou Sheridan. Sheridan, c'est tout. Et Sheridan is... est. Uh... 152 miles. Ouais. Peut-être qu'on fait celui-là ça dépend de la surprise. D'accord. OK, bon mais déjà on va là c'est dessus. Donc euh, voilà, alors là, c'est sûr, on est à l'endroit où a été tournée, euh, en fait, la, cette montagne qui a été prise pour le film Rencontre du Troisième Type. Ouais, que vous voyez au bout là-bas. Voilà dimanche, euh, on vient de se réveiller là, on est à l'hôtel, toujours l'hôtel Motel 6 et là on va continuer notre route et maintenant eh bien, on part sur euh, euh, Yellowstone donc ça va être une nouvelle aventure après euh, nos aventures de cette semaine voilà une nouvelle aventure, une nouvelle euh, semaine d'aventure ben voilà là on est à Sheridan on est en train de faire le chargement de la voiture hein Sean oui voilà voilà là pauvre est en train de charger voilà et comme vous pouvez voir là il pleut un peu il a plu quoi et on va se balader dans la ville et là on a une copine voilà c'est une petite sœur à Tiffany et et voilà c'est pour la cité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 Et bien, voilà, nous sommes arrivés à Yellowstone Village, le village de Yellowstone. Et ça va être l'hôtel où est-ce qu'on va rester, au Lodge. Traveler's Lodge. Voilà, donc on a fait le chargement de la voiture et tout à l'heure, on va aller se balader. Quoi. Je pense qu'on va rester deux jours à se balader ici. Voilà, allez, à plus tard. Bye dans une chute, on est toujours à Yellowstone. Et comment elle s'appelle cette chute Gibbons Falls. Comment Gibbons Falls. Gibbons Falls. Oh. Gibbons Falls. Bah France, fall, c'est les chutes. Hein Ah ouais. Mais ah oui, c'est Gibbons. Exact, exact. eau Bon, ben là on quitte Yellowstone, on vient juste de passer euh, l'état de eau et on devrait arriver à l'hôtel d'ici à peu près une heure et demain direction Salt Lake City. Est en autopilote, mais il tient quand même le volant parce que, voilà. Bon ben voilà, on est mercredi, on est à Riby dans l'Idaho et on est le matin, on vient de se lever et maintenant on va partir, on va sur Idaho Fall. Où est-ce qu'on va prendre notre petit déj et où est-ce qu'on va également charger notre petite Tesla qui a besoin d'un peu d'électricité hein Et là, on prend notre petit déj. Voilà. Et on est au bord d'une petite rivière. Et ça, c'est pendant que la voiture est en train de charger. Elle est à combien là 215. 215, ça va aller non Je sais pas, je crois que. la prochaine. Là, on est à Trumonton, euh, une dernière halte avant Salt Lake City. bien là on est à Salt Lake City et là on rentre dans un espèce de centre commercial à Salt Lake City euh, on est presque à l'apogée quoi. À la fin de notre voyage. Là, ce soir, on va euh, bon. rouler un petit peu. Comment On va rouler un petit peu ce soir. Oui, mais on va manger d'abord, Oui, d'abord, on va manger. Ouais, C'est une heure, une heure vingt minutes. Oui. L'hôtel. Oui. Et, nous pour et demain, on sera à Las Vegas. Bon ben voilà, on vient faire le plein d'électricité à Beaver, Utah. A encore une, un arrêt avant Las Vegas, je pense un ou deux. C'est sûr, je sais pas. Oui. Donc, mais là, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a pas mal d'autres euh, Tesla aux arrêts. Jusqu'à maintenant, on était pratiquement tout seul. Mais là. Euh Bon ben voilà, là on est euh, au test à chargement et comme vous pouvez voir eh bien là on n'est vraiment pas les seuls, toutes les places sont prises. Eh bien voilà, là on est à Las Vegas, au Link et comme vous pouvez voir eh bien là il y a à peu près 24 positions pour pouvoir euh, charger la voiture. Voilà alors là on a vraiment de quoi faire. Allez, on veut, maintenant on va aller prendre le petit déj. Un hein Sean On va essayer. On va essayer. Ben on passe par là-bas On va partir de Las Vegas et notre prochaine halte ce sera Baker pour faire le plein d'électricité. Et c'est notre dernier ben, parti de voyage jusqu'à Los Angeles. Voilà, ça aura pris euh, presque deux semaines, jour pour jour moins de moins deux jours parce qu'on est parti dimanche. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ben, ce voyage. Voilà. Allez, je vous Ben là, c'est un des derniers points de charge. On est à Baker, entre Las Vegas et Los Angeles, deux postes. Oh ben voilà, ça y est, notre voyage est terminé. Euh, on va faire le compte des miles, des arrêts, des supercharges, etc. Mais maintenant, eh bien, la voiture est là. Comme vous pouvez voir, elle a bien souffert. Hein, parce que bon, elle a besoin d'un bon, bon nettoyage. Voilà, et eh bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors comme toujours, vous mettez un petit pouce comme ça si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, vous inscrire à cette chaîne. Voilà, moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye